Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez que la cupidité et la peur d'investir sont les deux facteurs très importants qu'on rencontre lorsqu'on s'intéresse à la bourse. Alors comment faire pour régler ce problème Surtout en ce moment où on parle des crypto-monnaies, des bitcoins et qu'on voit qu'on peut, qu peut doubler son capital en quelques jours. Alors comment faire Je vois, je vois des gens qui, qui annoncent à répétition euh, l'explosion euh, de la bulle euh, des bitcoins. Alors, euh, à certains, ça ferait plaisir, mais bon, je comprends un petit peu, c'est humain, euh, parce qu'ils ne sont pas contents de ne pas avoir pris le risque, ils ne sont pas contents d'avoir osé, comme euh, beaucoup, d'investir là-dedans. Alors, ils, ils veulent à tout prix avoir raison de ne pas avoir investi. C'est tout à fait humain, malheureusement, je crains pour eux que il risque d'avoir des regrets encore euh, très longtemps. Je pense que les crypto-monnaies, euh, c'est quelque chose qui va durer. La blockchain, c'est quelque chose de, de solide. Vous avez des banques qui, qui sont très impliquées déjà maintenant dans les crypto-monnaies. En Suisse, euh, le Bitcoin, les crypto-monnaies sont vraiment déjà très très développées. Et la Suisse, il ne faut pas oublier que c'est le, le premier pays au niveau bancaire. Donc je pense que vraiment, on est devant un phénomène euh, pérenne qui va, qui va durer très longtemps. Alors, bon, avoir peur d'investir, ça on peut le comprendre, mais si vous avez vraiment cette peur, et eh bien, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce soit 100 euros, 500 euros, 1000 euros, mais ça vaudra toujours la peine si, si vous doublez votre capital dans une dizaine de jours. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vous investissez une somme et dès que vous avez doublé votre capital, vous retirez le capital que vous avez mis et comme ça, vous ne risquez plus que, que les intérêts. Ça durera peut-être qu'une dizaine de jours euh, et vous serez tranquille à ce moment-là, vous aurez retiré votre capital et vous ne risquerez plus rien. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez, euh, si vous avez vraiment envie d'investir, si ça vous titille et j'imagine qu'avec tous les messages que vous, que vous voyez, tous les gens qui parlent euh, du Bitcoin, des crypto-monnaies, il n'y a pas que le Bitcoin actuellement, hein, vous avez l'ethereum vous avez le, le Litecoin qui font des performances extraordinaires ces jours-ci. Donc il y a moyen d'investir euh, euh, de cette manière-là donc sur des plateformes de trading. et À ce moment-là, vous pouvez même mettre un stop loss et euh, vous risquez encore moins euh, que ce qu'on peut, qu peut risquer en laissant quelques jours euh, son capital. Donc il y a vraiment toutes sortes de solutions pour investir, pour profiter vraiment de cette vague extraordinaire qu'on a actuellement et euh, ne pas avoir des regrets, pouvoir se dire ça y est, j'étais dedans, je suis monté dans le train, euh, même si ce n'était pas au, tout au début, parce qu'il y a très peu de gens qui ont, qui ont investi tout au début et qui ont gardé longtemps, non à un moment donné, la plupart ont pris euh, leurs bénéfices, mais euh, je pense qu'il est encore temps euh, d'investir et de trader surtout euh, ces valeurs-là, c'est vraiment, vraiment des valeurs très intéressantes à trader. Euh, donc euh, vous avez mes formations si vous voulez apprendre avec quel broker travailler, euh, comment vous positionner de, de la meilleure manière. Donc, euh, c'est peut-être l'occasion pour vous de rentrer dans ce fameux euh, système qu'est la bourse, qui est certainement la meilleure manière actuellement de gagner rapidement de l'argent. Donc, euh, je ne peux que vous inciter à essayer. Essayez avec un petit peu d'argent au début, euh, sans prendre de gros risques, et je pense que vous serez très content de l'avoir fait. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous ici, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis au revoir, à très bientôt